Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de, de l'élément grand menu. On va commencer à aller voir plus en profondeur tout ce qu'on peut faire ou du moins comment est-ce qu'on peut configurer ce grand menu. Pour information, pour importer le grand menu sur votre site, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la flèche, vous allez ajouter éléments. Donc, normalement, vous serez ici et vous cliquez sur grand menu et vous avez les grands menus vous les importez là on part de zéro et je vais vous montrer étape par étape comment est ce que vous pouvez configurer ça actuellement sur mon grand menu je n'ai qu'un seul titre ok donc par exemple si j'enregistre ça je l'enregistre je le publie je viens sur ma page si je, de nouveau, je recharge de nouveau cette page donc je n'ai qu'un seul je n'ai qu'un seul euh, bouton actuellement et il n'y a rien sur mon euh, Conteneur, ok. Donc là, on y va. On va aller travailler dessus. Déjà, on commence par la partie grand groupe de menu. Donc en cliquant sur le trait, ok, le trait bleu qui est derrière, je clique dessus. Et là, je suis, je sais que je suis sur euh, euh, la partie grand groupe. En fait, la partie grand là où c'est marqué grand groupe, c'est ça qui permet d'avoir tous les boutons. C'est Ça qui va rassembler tous les boutons. Donc si je clique sur le crayon j'ai toutes les fonctionnalités liées au, au grand groupe de menu donc qu'est-ce que j'ai j'ai les réglages généraux les réglages généraux à quoi ça consiste si je bouge ça maintenant c'est ce que ça donne en fait ça c'est les marges intérieures ok donc actuellement c'est sur 5 nous on va le laisser sur 5 c'est pas mal si vous voulez l'augmenter si vous l'augmenter au fait ce qui va ce que ça vous permet de faire c'est d'avoir assez un peu plus d'espace hein, pour pouvoir euh, sélectionner ce cette partie là de, de votre grand groupe de votre grand menu donc ça c'est ce que ça vous permet de faire donc, si je suis mais 7, je 7 aussi là donc ça fait 7 7 partout en haut en bas à gauche et à droite ok on continue au niveau de la largeur maximale du de la tablette je vous conseille de ne pas y toucher et euh, parce que c'est la version ça concerne que la version tablette après si vous regardez la votre version tablette et que c'est vraiment euh, il y a encore des choses à modifier en termes de dimension et éventuellement vous pouvez utiliser ce curseur pour le faire, sinon par défaut, laisser comme tel couleur générale, maintenant vous avez remarqué que derrière il y a euh, une couleur en bleu foncé si je veux que ça soit une autre couleur je peux changer ça ici D'accord. donc là par exemple là, je veux que ça soit un peu plus blanche je peux mettre ça comme ça je peux changer ma couleur je peux également mettre une image si je trouve que c'est intéressant à vous de voir c'est votre, votre menu Si vous êtes dans une configuration Où mettre une image serait plutôt quelque chose de cool Vous pouvez le faire On peut mettre une image derrière okay. Donc là nous on va supprimer l'image On continue On peut mettre une bordure aussi Sur notre, euh, sur notre menu euh, sur, le, sur, sur le grand groupe Donc pour mettre la bordure C'est ce qu'on avait déjà vu sur d'autres éléments C'est la même chose, j'augmente je mets un là, je change la couleur, je peux choisir la couleur de ma bordure. Si je veux que ce soit du jaune, par exemple, là, je peux mettre du jaune. Et je ramène ça là. Et c'est du jaune que j'ai. Et je vais choisir le type de trait que je veux avoir. Et j'ai ma bordure tout autour. Okay, vous voyez le jaune qui est l'entoure. On peut continuer. Je fais clic droit, je vais aller chercher les informations de, de mon grand menu. Si je veux arrondir les bords de mon grand menu aussi je peux le faire actuellement c'est sur 0 je peux mettre du 10 ok par exemple là et là j'ai arrondi les bords de mon grand menu si je continue d'autres informations d'autres choses que je peux faire sur mon grand menu je peux mettre de l'ombre ok on va rester sur la couleur noire et je peux mettre de l'ombre et là vous verrez que derrière il y a un peu simple simple noir comme ombre si je mets je mets du blanc pour que vous voyez mieux. Donc, je peux mettre de l'ombre et si j'ai n'ai plus envie de mettre de l'ombre, je peux nettoyer, je peux l'enlever. La configuration des balises, on n'en parle pas parce que c'est un peu plus avancé. <rire> c'est pour la traçabilité. Euh, si je clique sur avancé, c'est aussi c'est cette fonctionnalité. Ok. Si on regarde la version mobile hein, de, de ce que je viens de faire, on peut on peut aller regarder à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, j'ai le trait, euh, j'ai l'arrière-plan. Okay. Euh, et si je fais clic droit dessus dans, dans le gris ok je peux je peux aller jouer dessus voir à quoi ça à quoi ça ressemble là la modification que je peux faire c'est ça ok par exemple ceci je peux le mettre sur 5 celui ci aussi je peux le mettre sur 5 celui là aussi je peux le mettre sur 5 par exemple pour que ça fasse quelque chose qui est un peu plus qui soit un peu plus propre pour moi Okay. Donc ça c'est comme ça que je travaille, je travaille sur la version mobile Là on n'a parlé que du, de la partie grand, grand groupe de menu Et là, la prochaine fois, dans la prochaine présentation, on, on commencera à parler de l'intérieur du bouton Si vous voulez créer votre site internet vous-même, sachez que nous avons créé pour vous une plateforme de formation gratuite Pour cela, je vous invite à aller sur awdo.fr, le site de l'agence et vous scrollez vers le milieu de la page. Une fois que vous y êtes, vous avez un bouton, c'est marqué « Je commence ma formation ». Vous cliquez dessus, vous créez votre compte gratuit et là, vous avez les ressources qu'il vous faut. Euh, vous pouvez même télécharger des templates hein, euh, que, vous pouvez, que vous pouvez réutiliser pour créer votre site Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vos questions et remarques sont les bienvenues. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. En tapant hein, agence web AWDE. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une prochaine présentation. Bye bye.